Et c'est une petite surprise parce que mon bon frère Javier a changé sa voiture et alors nous avons l'opportunité de faire un test d'une de de voiture très spécial pour moi parce que c'est un voiture que j'aime beaucoup. C'est la Skoda Kodiak et très rond avec de, beaucoup de possibilités pour la famille. Cette voiture c'est plus classique de, de, dans les décisions non de, de, de, de voiture mais un peu plus moderne à l'intérieur parce que euh, nous parlerons d'un voiture euh, euh, avec un changement de la vitesse qui est automatique de double embrayage, c'est un engine de 140 chevaux. Alors c'est un bon, bon engine pour, pour faire les tests. et je crois que les prochaines explications sont explications de conduction. Quand on entre à la voiture, c ça c'est et les typique de groupe bolcman, qui c'est très classique en apparence. Et, et, je dit que pour moi, c'est très agréable. C'est la facilité de voir tout et de connaître tout parce que et, et, ne change pas et le, et le système de tablière de tout de, la, de, de Mais première situation moderne, il n'y a pas de clé, comme tu peux voir. Alors nous commençons avec un bouton. De Stat Engine. Et, et immédiatement, change l'apparence de l'intérieur de Tablia pour donner l'information. Puis là, que tu m'aides, la porte est ouverte. Merci. Et, et chance pour, pour dire qu'il y a la possibilité de faire 190 km et, et que tu es bien préparé. Et, pour et avec beaucoup d'informations de radio, médias de de tout ce que tu veux pour il y a la possibilité d'utiliser les iPhone et toutes tout, toutes les applications nécessaires <coughs> actuellement en, en en voiture moderne mais quand et, je dis le plus important dans un voiture est la conduction. Le tu peux voir ce ici que c'est un changement de vitesse automatique et c'est le type, le classique des RG de le groupe Volkswagen, que c'est un changement de double embrayement, que c'est très, très vite, très agréable et magnifique pour une conduction sportive comme je, je et un petit surprise pour toi parce que nous commençons la conduction en cette euh, route qui est une route en route en, avec beaucoup de, de problèmes de pour voir la, ce que c'est vraiment pour, pour voir la suspension mais c'est très merveilleux pour voir que nous sommes à le lac de Ruidera et Ruidera et, au centre de l'Espagne, la région de Castilla-La Mancha. Et si nous arrêtons ici un moment, un moment, Pilar peut faire une filmation merveilleuse de l'entrelac. Le, de tu peux voir à droite le lac du Roi et la laguna la del Rey, le lac du Roi. Et ici le, le plus grand lac que nous avons ici mais eh, ça c'est les deux derniers, les derniers lacs eh, parce qu'il y a de 17 lacs en cascade. non en, en, en, en même après cette merveilleuse vue nous eh, commençons le test de conduction eh. Alors en condition tranquille ici, parce que nous sommes à l'intérieur de l'urbanisation. Non, à la, à la station, l'état de la route n'est pas, est pas, est pas, est pas bon. Et, je que, ça, est que la, la, la, la suspension est très très bonne pour faire la, cette route et tu connais bien parce que c'est la suspension de le groupe Volkswagen et c'est un skoda mais et, tu peux penser en la suspension de l'acadie et de bolsvarien que c'est une suspension très, simila très similaire c'est confortable et, et quand nous arrivons à la et nous ferons un test de vitesse avec l'origine de 140 chevaux et pour voir aussi si la direction et en direction vont pour faire tout le tournoi. Tourno et le test de vitesse pour un changement plus sportif et voir si avec ça tu peux faire l'accélération un peu plus fort quand tu sors d'un bruit comme ça, non et, et, et vraiment, c'est un peu plus fort, mais tu ne peux pas oublier que c'est un voiture familier. Ça, c'est pas un Porsche, non? C'est un voiture pour porter la famille. Et alors, l'intention et l'intention d'un voiture confortable, pas d'un voiture sportif. Mais je veux dire que je suis très très content de le résultat de ces, ces tests. Avec les Skoda Kodiak en deux, en un juin de 140 chevaux. Chez, chez Merci, Billa.